Dans une précédente vidéo, nous avons vu que dans une détermination structurale par diffraction des rayons X sur monocristal, le principal problème était lié au fait de ne pas pouvoir obtenir expérimentalement les phases. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques méthodes qui, par le biais de calculs plus ou moins complexes, permettent d'estimer ces phases et ainsi débuter un affinement structural. La méthode la plus ancienne est la méthode dite de Patterson, décrite par Arthur Patterson en 1934. Illustrons cette méthode avec un exemple de structure hypothétique à une dimension composée de quatre atomes, deux atomes lourds à x égale 0,1 et x égale 0,8, un atome léger à x égale 0,25 et un atome de z intermédiaire à x égale 0,5. Puisque la structure est ici connue, il est possible d'effectuer une transformation de Fourier et ainsi obtenir les amplitudes en jaune et les phases en vert des facteurs de structure. Cependant, dans une expérience de diffraction par les rayons X sur monocristal, seules les amplitudes peuvent être obtenues. Calculer la carte de Patterson, en bleu au bas de la figure, consiste à effectuer une transformation de Fourier inverse sur le carré des modules de facteurs de structure, en mettant toutes les phases à zéro. Ce calcul est donc toujours possible à l'issue d'un enregistrement lorsqu'on a mesuré les intensités diffractées par les plans réticulaires d'un monocristal. Qu'est-ce que nous donne cette carte eh bien, nous obtenons un ensemble de pics positionnés chacun à une valeur de distance interatomique, en coordonnées réduites, et d'intensité proportionnelle au produit des numéros atomiques des deux atomes situés aux extrémités du vecteur interatomique considéré. Nous voyons ainsi un pic à 0,7, valeur qui correspond au module du vecteur entre les deux atomes lourds. C'est le pic le plus intense, après le pic origine, sur lequel nous reviendrons dans un instant. Car, comme nous l'avons dit, l'intensité des pics de Patterson est proportionnelle au produit des numéros atomiques des atomes en jeu. En fait, ici, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Car en regardant la structure de plus près, nous voyons qu'il existe un autre vecteur de module 0,7 entre l'atome de Z intermédiaire à x égale 0,5 et l'atome lourd à x égale moins 0,2. Ne pas oublier en effet que la structure est périodique. Le pic de Patterson à x égale 0,7 comprend donc la contribution de deux vecteurs interatomiques. Nous voyons ensuite, à une intensité plus faible, un pic à 0,4 qui correspond au vecteur entre le premier atome lourd et l'atome de Z intermédiaire. Puis un pic à 0,15 qui lui allie au vecteur entre l'atome lourd et l'atome léger. Nous devrions voir un pic à 0,25 qui correspondrait au vecteur entre l'atome de Z intermédiaire et l'atome léger. Mais celui-ci n'est pas détectable. Du fait que son intensité est proportionnelle au produit de numéros atomiques de deux atomes relativement légers. Bien entendu, il existe des vecteurs nuls correspondant au vecteur entre chaque atome et lui-même. C'est ce qui donne le pic origine dans la carte de Patterson. Comme un vecteur interatomique peut être considéré d'un atome A vers un atome B de la même maille, ou d'un atome A vers un atome B de la maille voisine, la fonction de Patterson est nécessairement centrosymétrique. Par exemple, pour les deux atomes lourds, au vecteur de module 0,7 correspond un vecteur de module 1-0,7 égale 0,3. Déterminer une structure à partir de la carte de Patterson est extrêmement compliqué et fastidieux, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, connaître les distances interatomiques, ce n'est pas connaître la structure. Imaginez retrouver la structure ici en rouge uniquement à partir des informations sur les distances en bleu. C'est loin d'être simple. Ensuite, nous avons vu que l'intensité des pics de Patterson décroît très rapidement avec le poids des atomes, les atomes légers étant alors, pour ainsi dire, quasi-invisibles dans la carte de Patterson. Nous avons aussi vu que les vecteurs interatomiques équipolants se superposent, ce qui complique les analyses. Et finalement, si on nous met le pic origine, le nombre de pics de la carte de Patterson pour n atomes par maille est égal à n fois n-1, ce qui est difficilement exploitable lorsque n est grand. Dans notre exemple, nous avons déjà 4 x 3 égale 12 pics, plus le pic origine, pour seulement 4 atomes dans la maille. À noter que tous les pics ne sont pas détectables et que certains pics se superposent. Au début de la cristallographie, la fonction de Patterson a beaucoup été utilisée, principalement pour positionner dans la maille les atomes lourds d'une structure et ainsi permettre le début des affinements. La fonction de Patterson n'est plus vraiment utilisée, sauf dans le cas très particulier du phasage des protéines, en combinaison avec la présence d'un atome lourd, comme nous le verrons dans la seconde vidéo sur le phasage. La fonction de Patterson a été rapidement supplantée dans les années 1950 par les méthodes directes. Celles-ci sont basées sur le fait que la densité électronique est, d'une part, partout positive et, d'autre part, concentrée dans certaines zones de l'espace, les atomes. Les méthodes directes sont théoriquement valables pour des structures avec des atomes de même nature, c'est-à-dire de numéros atomiques voisins, comme c'est en général le cas dans les structures organiques, et nécessitent de connaître la symétrie de la structure, c'est-à-dire le groupe d'espace, et sa composition. Nous n'allons pas ici entrer dans le détail des calculs mathématiques et probabilistes très complexes qui sont au cœur des méthodes directes. Illustrons simplement le principe à la base d'une des équations qui relie entre elles certaines phases, permettant ainsi leur détermination. Pour cela, considérons des données de diffraction dans lesquelles deux facteurs de structure ont des modules importants. Matérialisons sous la forme d'une onde plane, dans un espace réciproque à deux dimensions, le premier facteur de structure correspondant au plan réticulaire H1K1 que nous allons noter grand H. Repérons les lignes de crête de cette onde. Matérialisons de la même façon le second facteur de structure correspondant au plan réticulaire H2K2. Que nous allons noter grand K. Repérons ici aussi les lignes de crête de cette deuxième onde. Faisons maintenant la somme de ces deux ondes pour construire partiellement la densité électronique du cristal. En d'autres termes, effectuons une transformation de Fourier inverse partielle. Nous obtenons une onde avec des maxima et des minima. Comme nous avons supposé que les deux facteurs de structure avaient des modules importants, les zones de densité électronique élevées de la structure ont toutes les chances de se retrouver à proximité des maxima de la somme des deux ondes. Un module de forte valeur pour le facteur de structure moins H K, c'est-à-dire le plan réticulaire moins H1 H2, moins K1 moins K2, implique aussi que les maxima de l'onde correspondante soient à proximité des zones de densité électronique élevées. Il est alors très probable que les crèdes de ces dernières ondes Passe par les points d'intersection des crêtes des deux premières ondes, comme indiqué sur le schéma. Voici cette onde et la somme des trois ondes ainsi positionnées. Il est alors possible de montrer que les phases des trois ondes sont liées par la relation probabiliste suivante. phi de h plus phi de k plus phi de moins h moins k a toutes les chances d'être proche de 0, modulo 2 pi C'est la relation probabiliste dite de somme des angles. Vérifions ceci en reprenant la structure à une dimension que nous avons déjà utilisée pour expliquer la transformation de Fourier. Nous avons des facteurs de structure avec des modules importants pour les fréquences partiales 2, 3, 5 et leurs inverses, justement correspondant à h, k et moins –h, moins –k en posant h égale 2 et k égale 3 et donc avec moins –h, moins –k égale moins –5. Nous notons des phases de moins 0,8π pour h égale 2, 0,8π pour k égale 3 et 0 pour moins h k égale moins 5. Et donc une somme des angles, moins 0,8π plus 0,8π plus 0, qui est bien proche de 0. Les méthodes directes sont couramment utilisées pour résoudre les structures organiques et inorganiques, même lorsque tous les atomes n'ont pas des numéros atomiques voisins. Beaucoup plus récemment, en 2004, une autre méthode a vu le jour, la méthode de charge flipping, dont l'intitulé n'est en général pas traduit en français, mais que l'on peut traduire par inversion de charge. La méthode a initialement été développée pour la reconstruction d'objets en imagerie, à partir de données partielles. Regardons en quoi consiste cette méthode, toujours avec un exemple hypothétique à une dimension et un calcul très rudimentaire non optimisé. Pour la structure que nous cherchons, nous ne disposons que des modules des facteurs de structure, en jaune, théoriquement issus des intensités diffractées. Bien entendu, comme le cristal 1D est hypothétique, ces valeurs ont ici été calculées, sauf pour h égale 0, où la valeur a été laissée à 0 car non mesurable. Puisque les phases sont inconnues, générons des phases aléatoires en vert. A partir de ces données, effectuons une transformation de Fourier inverse pour revenir à l'espace physique nous obtenons la densité électronique en rouge. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, les phases sont très importantes pour déterminer une structure. Comme ici, elles ont été générées de façon aléatoire, la densité électronique obtenue par transformation de Fourier ne ressemble pas vraiment à une structure et présente par endroit des valeurs négatives puisque le terme constant de la série de Fourier a été mis à zéro. La méthode consiste alors à inverser, c'est-à-dire à changer de signe, les points de la densité électronique qui sont en-dessous d'une certaine valeur delta. Ceci est effectué dans la figure du haut, avec en bleu la valeur delta qui a été choisie. Par rapport à la corde du bas, tout ce qui est au-dessus de la ligne bleue a été conservé, tandis que tout ce qui est en-dessous a été inversé. D'où le nom de charge flipping. À la suite de cette inversion, une transformation de Fourier a été effectuée sur la densité électronique du haut conduisant à de nouvelles amplitudes et de nouvelles phases. Cependant, comme les amplitudes des facteurs de structure de la structure recherchée sont connues, les amplitudes calculées ont été remplacées par les bonnes amplitudes, sauf pour h égale 0, où la valeur issue de la transformation de Fourier est conservée. Nous sommes alors prêts pour de nouvelles itérations, avec, à chaque cycle de calcul, un nouveau jeu de phases et une nouvelle amplitude pour h égale 0, que nous espérons voir converger vers les bonnes valeurs. Au fil des itérations, nous allons progressivement abaisser la valeur de delta, valeur en dessous de laquelle s'opère l'inversion de charge, pour faciliter la convergence. Nous voyons, dans la figure du bas, la densité électronique converger vers trois pics correspondant à trois atomes, dont deux atomes de même z et un atome un peu plus lourd. Entre ces pics, aucun résidu positif ou négatif. Parallèlement, nous voyons les phases et le terme constant converger vers des valeurs données et ne plus évoluer. Reprenons tout le processus avec un nouveau jeu de phases aléatoires initiales. Nous observons une convergence vers la même structure. Notez que les phases obtenues ne sont pas les mêmes que dans le calcul précédent. C'est tout à fait normal puisque vous pouvez voir que l'origine de la structure n'est pas positionnée au même endroit. La structure obtenue est bien la même que la précédente mais avec un changement d'origine. Dernier calcul avec de nouvelles phases initiales. L'origine est à nouveau changée et la structure obtenue est la structure inverse des structures précédentes. Il s'agit bien de la même structure car le charge flipping est là pour déterminer les phases, mais pas la configuration absolue de la structure. La structure trouvée dans ces trois calculs est bien la structure recherchée, comme le montre le calcul qui a servi à déterminer les modules des facteurs de structure. Cette méthode de charge flipping présente de nombreux avantages. Elle ne nécessite pas de connaître la symétrie de la structure, c'est-à-dire le groupe d'espace, ni même la composition du cristal. Par ailleurs, les calculs sont très simples à programmer et très rapides, même pour de très grosses mailles. Seuls inconvénients, qui n'en sont pas vraiment, la nécessité de travailler en général sur toute la maille et de rechercher la bonne origine à la fin du processus en tenant compte de la symétrie. Dans cette vidéo, nous avons vu quelques méthodes qui permettent d'obtenir un jeu de phases pour débuter un affinement structural, de la plus ancienne à la plus récente. À noter qu'il existe d'autres méthodes, comme la méthode du recuit simulé, la méthode du maximum d'entropie ou l'usage de la fonction de distribution de paires. À noter aussi que certains programmes combinent en même temps plusieurs de ces méthodes. La seconde vidéo sur le phasage présentera d'autres méthodes plus spécifiques aux protéines et macromolécules.